Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'Unicode, du support de l'Unicode dans SQL Server. On va y aller par étapes. On fait une chaîne de caractères et on le fait en varchar 50. Alors le varchar, varchar 50, peu importe la taille, c'est un type de données qui va stocker les caractères, les chaînes de caractères en ANSI, c'est-à-dire avec un octet, c'est-à-dire avec 256 possibilités. Donc, si je fais ceci, et qu'ensuite j'attribue à ma chaîne quelque chose qui est manifestement un langage dont l'écriture doit avoir plus de 256 possibilités, comme par exemple ici l'écriture en chinois, eh bien on n'aura pas de quoi stocker sur un octet ce type de signe. Donc si je fais ça, et qu'ensuite je sélectionne le résultat de la chaîne, puisque je l'ai stocké en ANSI, je vais avoir quelque chose comme ceci, c'est-à-dire rien un caractère de remplacement pour dire « je ne connais pas ce code », ce n'est pas un code ANSI. Donc, que fait-on en général en informatique On va le stocker en Unicode. L'unicode permet 2 octets et donc 64 000 possibilités, et donc même le chinois, on y arrive. L'unicode a plusieurs types de codage, on parle d'UTF-8 ou du d'UTF-16. Les avantages de l'UTF-8, c'est qu'il y a une gestion dynamique de la taille. En UTF-8, on peut avoir des caractères simples qui sont stockés sur un octet et d'autres qui sont stockés sur deux octets. En UTF-16, on stocke toujours sur deux octets. Qu que SQL Server, lui, gère de l'UTF-16, c'est-à-dire que si je veux vraiment avoir mes caractères, il faut que je crée des variables et donc des colonnes également de type N Varchar, et le N signifie unicode, vous allez voir ce signe ici et puis vous allez le voir aussi ici éventuellement. Si je fais ça, si je dis je veux un n varchar, et ensuite ici j'ai une chaîne que je déclare en tant que littéral comme étant en unicode, eh bien maintenant c'est bon, je peux afficher. Par contre, vous voyez qu'il y a un léger problème, c'est que si je regarde la longueur de ma chaîne, j'ai deux caractères, parce que la fonction len retourne le nombre de caractères, mais pas d'octets. Et si je regarde dataLength, qui est une fonction qui me donne vraiment la taille en octets de quelque chose, eh bien j'ai bien quatre octets. Donc, pour faire cela, je dois stocker deux fois plus, ça paraît logique. Cela dit, si je fais ça, c'est-à-dire que je prends ma chaîne, eh bien, je vais avoir des surprises, parce que ça ne va pas fonctionner. Pourquoi Parce qu'il faut ici que j'indique aussi que le littéral est en unicode. Sinon, ce qui va se passer, c'est que SQL Server va évaluer ceci comme une chaîne, et par défaut, une chaîne ANSI et donc il va le transformer avant de l'affecter à la valeur de la variable. Il faut donc forcer ici la donnée à être en unicode. Maintenant une réflexion plus générale sur l'unicode. C'est bien d'avoir de l'unicode, mais comme on est en UTF-16, évitez de mettre des colonnes en unicode si vous n'en avez pas besoin, parce que vous allez perdre beaucoup d'espace, et donc vous allez diminuer les performances de la base de données. Il y a des outils qui transforment tout en Unicode. Par exemple, je pense à Access. Quand vous prenez une table et que vous la convertissez en SQL Server avec un assistant, ça vous fait des n partout. Par exemple, ici, j'ai une table qui n'a que des n -varchars. Et donc, c'est dommage parce que dans mes clients, finalement, quand je regarde le contenu, je n'ai que des caractères alphabétiques latins et je n'ai pas besoin que ce soit en Unicode. Donc, je perds beaucoup d'espace. Méfiez-vous de ça quand même. Et sachez également que vous pouvez très bien utiliser du varchar, c'est-à-dire de l'ansi, pour tout ce qui est l'alphabet latin, même avec des caractères spéciaux, par exemple ici en danois, ende, ça va passer, vous voyez, en ansi, ou bien le tilde de l'espagnol passe également. Vous n'avez pas besoin d'unicode pour ce genre de caractère. Quand vous sortez de l'alphabet latin, oui, mais avec ses différentes spécificités locales, passe très bien en ansi.